que ce soit de confort professionnel ou de réinsertion professionnelle, la crèche, elle a son rôle à jouer, vraiment. Elle a un rôle, euh, euh, c'est vraiment un pilier. Quoi. Si on ne peut pas faire garder son enfant, on ne peut pas revenir sur le marché du travail ou alors y être confortable. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. Et, et si j'arrive à en vivre, ben là, je serai la plus heureuse. J'ai réalisé qu'il y avait un manque, tout simplement qu'il y avait un manque, euh, une, une souplesse qui n'existe pas. Le fait qu'elles euh, sont toutes saturées, donc du coup ils, se, ils rayent, ils se disent bon la crèche c'est même pas la peine. Alors que des fois ils pourraient se demander mais on est victime. Même des fois les gens m'appellent pas parce qu'ils disent mais vous êtes plein certainement déjà. Il y, y, y a déjà l'idée de la, la, de la préconstruite sur la chose. Donc du coup c'est à nous de dire non, non, euh, on a un autre système, on, on fonctionne autrement, venez vous renseigner, venez nous rencontrer. Elle est là l'innovation sociale, c'est qu'il y a la garderie classique, et là maintenant on va avoir un système qui va permettre à des, des, des populations sans emploi, avec des horaires atypiques, en intérim, avec des missions qui refusent parce qu'ils ne peuvent pas garder les enfants. L'avantage pour les gens c'est de pouvoir euh, s'autoriser à retravailler, euh, et pas juste euh, à attendre que l'enfant ait 3 ans pour euh, repartir dans le milieu du, du travail. L'enjeu ici c'est vraiment de remettre un peu cette dynamique de halte garderie grâce à un outil, qui est des années 90, qui est Internet, les nouvelles technologies. Grâce à ça, on va pouvoir euh, redonner cette souplesse. Mais la question, euh, personne ne se l'est posée, c'est ça qui est bizarre. En leur donnant euh, l'accès au planning, ils vont voir euh, quand est-ce que nous aurons des plages horaires de disponibles et ils pourront les directement en ligne et amener l'enfant. L'enfant sera inscrit à la crèche, normal, avec un dossier, ses vaccins à jour et autres, sauf que le parent, au lieu de souscrire un contrat permanent, il prendra un forfait occasionnel et il se débrouillera de son organisation avec euh, l'organisation de la crèche. On lui donnera la main, tout simplement. Et à ça, on a ajouté la dimension écologique. On a absolument voulu travailler avec les couches lavables on savait à quel point c'était laborieux euh, en interne pour les personnes qui travaillent en crèche de gérer ces couches lavables, du coup euh, on a décidé de travailler avec un ESAT, ce sont les anciens CAT, pour sous-traiter la partie blanchisserie. Donc c'est vrai que là ça leur permettra de soulager les personnes en interne et euh, pour les structures de blanchisserie d'investir dans des, euh, des, matériaux, enfin des, des produits d'entretien bio pour traiter ce type de linge et du coup on commence à créer une économie de, de, des matériaux bio puisqu'aujourd'hui vous avez personne qui travaille avec des matériaux bio donc il n'y a pas de raison de créer des blanchisseries bio forcément tout ça s'annule et si personne met un peu d'huile dans les rouages ça ne peut pas fonctionner il va y avoir deux axes, le premier c'est nous les maîtriser en interne et le deuxième c'est inciter des familles c'est la volonté de la commune aussi, ça c'est le programme du tomade à Montauban, la prévention et la lutte contre les déchets, de faire passer des familles en couches lavables. Donc c'est vrai que si on a la possibilité de prêter des fois des familles qui le souhaitent en forme de test, les couches lavables pour qu'ils les essayent chez eux et qu'après ils investissent, ça, ça va, on va être un vrai relais sur, euh, sur ça. On ne va pas être que la crèche, euh, on a envie de les, de les sensibiliser aussi. On va faire une charte avec tous les petits gestes écolos et voir si les enfants au quotidien les maîtrisent. Informer les parents aussi des avancées des enfants sur euh, le Internet. ils auront un intranet et ils pourront voir ce que les enfants ont appris à faire et qu'est-ce qu'ils maîtrisent. On va déjà leur faire un petit potager, on va travailler sur le tri, autant avec le personnel qu'avec les, <coughs> qu les enfants, euh, des activités autour de, de la nature avec les enfants, avec des jeux.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 C'est vraiment se dire qu'on fait une micro-crèche pour un macro-changement. En fait, c'est un peu l'idée. Des fois l'explication des remboursements qui n'est pas très claire aussi pour les parents. Des fois ils voient juste les tarifs, ils font les multiplications à la semaine, au mois, à l'année et ils appellent en disant « mais c'est trop cher !» Donc il faut leur expliquer qu'il voilà, y, y a des déductions en fonction des tranches de revenus, il y a des, taux, il y a des remboursements affectés qui couvrent 85% quand même du montant de la facture. Donc il y a toujours 15% à la charge du parent, donc ça reste assez raisonnable et le parent peut très bien s'organiser avec une garde à la crèche